Il faut connaître depuis la terre jusqu'à la mise en bouteille culture et nature, il faut connaître la source pour bien apprécier après. C'est assez impressionnant quand on ne connaît pas les rômeries, mais, mais c'est très, très explicite, on voit bien, on se rend bien compte, là on a la chance de tomber avec, de la, avec de la récolte de cannes, donc on voit, bien, on voit bien la distillation. Pour ce sentier, c'est très intéressant. Ce qui est très important, c'est de pouvoir avoir euh, le, le reflet de toutes le, les la spécificité des rhums guadeloupéens. Parce qu'il y a une spécificité des rhums guadeloupéens, c'est une des découvertes qui va être diffusée dans le monde. Je viens de Taïwan, c'est subtropical. Euh, C'est une euh, très bonne visite pour moi de, de connaître la, cette terre et puis euh, la saveur de, de, du rhum de, de la Guadeloupe. Tous les producteurs de rhum agricole de la Guadeloupe et de la Martinique ont mis beaucoup de, de, de leur pour pouvoir apprendre aux gens que le rhum était bon et enfin les gens ont petit à petit découvert nos rhums parce que nous avons pris chacun de nous notre bâton de pèlerin et nous avons été en métropole et ailleurs pour pouvoir montrer comment nous avions des produits d'excellence. La région a eu raison de prendre en compte que le rhum était un vecteur touristique qui peut nous emmener beaucoup de touristes dans le futur. Nous avons un jury, je dirais, conquis parce qu'ils découvrent la Guadeloupe, ils découvrent les distilleries. Ils sauront aussi euh, euh, parler de ce qu'ils ont euh, euh, vu euh, chez nous, parler aussi du savoir-faire, surtout euh, de faire en sorte que notre Guadeloupe, notre belle île de Guadeloupe, soit euh, vue à l'international. Et c'est vraiment le but, l'objectif de ce concours, c'est vraiment de promouvoir nos produits promouvoir notre culture, promouvoir notre patrimoine.